Salut tout le monde et bienvenue dans ce Let's Score 8. Alors j'explique le concept parce que cet épisode de Let's Score est lié à l'épisode 7. Alors dans l'épisode 7 en fait j'ai composé une musique type musique de boss de jeux vidéo mais en 8 bits, c'est à dire avec des sons synthétiques basiques, hein, des ondes carrées, des choses comme ça. Et maintenant j'ai je... décidé de... de réorchestrer, de réarranger cette petite compo de l'épisode 7 pour, euh, pour faire un truc orchestral, épique, symphonique, voilà, stylé, avec la même musique de base, voilà, donc on va voir ce que ça, à quoi ça va ressembler, mais je rappelle, donc c'est pas une composition, c'est un arrangement d'une composition que j'ai fait dans l'épisode 7, je vous encourage évidemment à aller voir l'épisode 7, d'accord, euh, avant de voir l'épisode 8, on fait comme ça Bon allez, c'est parti Voici la composition que j'ai fait pour l'épisode 7, on va partir de cette base pour l'orchestrer, on a donc une petite flûte, alors comme d'habitude euh, j'ai rassemblé les instruments, ça se trouve j'utiliserai deux flûtes mais je les mettrai sur une même portée, voilà pour, que, pour gagner de la place, pareil pour les clarinettes, le hautbois, le basson, ça se trouve je mettrai pas de basson, je verrai mais je pense que je vais en mettre quand même, les trompettes, alors là je sais que j'en aurai au moins 4 euh, mais voilà pareil ce sera sur la même portée, des corps, des trombones, un tuba, bon là je sais qu'il y en aura un Les violons, bah, je les sépare, parce que traditionnellement on met les violons, euh, donc euh, première voix et deuxième voix, premier violon et second violon euh, Les altis, violoncelle et contrebasses, la base, hein, des cordes en orchestre symphonique, vous commencez à connaître je pense Et les timbales, cymbales, en percussion, alors j'ai rajouté du xylophone, je sais pas du tout si j'en mettrais Mais disons que dans le timbre euh, ça, ça peut passer, donc euh, j'ai mis la portée, on va voir ce qu'on va en faire, ok donc le but, c'est à partir de ça, de coller les parties euh, dans, sur, sur tel ou tel instrument, voilà, et puis d'ajouter de nouvelles choses aussi, hein, puisque un orchestre, c'est pas juste quatre euh, voix posées là comme ça et, et dispatchées en, en 20 pistes. C'est parti. <rire> bon, on commence par quoi Alors la base, évidemment, c'est de reprendre la mélodie pour ça, évidemment, et puis de la, de la coller quelque part. Euh... Je sais pas où je la colle. Je vais la coller sur les, les bois. Ok, je vais même essayer de rajouter une troisième voix. Ok, euh, je vais accentuer la première voix de la mélodie, celle qui est la plus entendue, en la faisant jouer par une trompette, je pense. Voilà, ma trompette sonne du tonnerre, c'est génial. Euh, cette partie-là, on va la gonfler par les corps. Ça c'est bien trop aigu pour les corps. Les, les, les corps sont, voilà, ont une tessiture quand même plus basse que les, que les flûtes. Donc là j'ai réduit tout ça d'une octave. Euh, ça vous ennuyez pas trop Alors bien, oui voilà on va faire la basse. Alors ça voilà. La basse on va pas la bouger, elle est très très bien. C'est un truc euh, répétitif. Euh, vous le voyez, hein, c'est que des, des doubles croches. Oh, non le tuba il va pas jouer ça, c'est trop dur à jouer. On va jouer ça, ça et ça. Les contrebasses une octave en dessous du violoncelle bien gonfler le spectre audio de l'orchestre grâce à ça voilà maintenant les violons et ben, ils vont nous permettre de jouer des petites un petit accompagnement de ce type là mais alors j'ai pas envie de faire le même j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu moins régulier plus déstructuré à la base ça sonnait comme ça Maintenant j'ai envie de faire un truc un petit peu plus varié, je fais ça tout de suite. Alors j'ai fait des petites vagues euh, comme ça au violon là, euh, ici j'ai partagé, j'ai fait jouer ça par les premiers violons d'ailleurs, je rajoute euh, ça. Et euh, la suite par les seconds violons parce que euh, c'est plus facile pour les musiciens de jouer ça en, en, en utilisant les deux voix de violon quoi, tout simplement. Voilà, donc euh, qu'est-ce que ça donne Je mets pas tous les instruments pour pas que ça soit brouillon. de contrebasse est-ce qu'elle va insister aussi lourdement sur toutes ces notes-là non, non, non, on va peut-être marquer juste euh, certains temps. Ouais. On va faire jouer ça par la contrebasse en fait. On va éclaircir un peu tout ça parce que sinon c'est vraiment très, très lourd. On peut même faire la même chose par le violoncelle en fait. Hein. Voilà, petite timbale pour ponctuer. Euh, ensuite. Ah bah tiens, on va essayer de, de voir si ça, si ça le fait si je fais jouer ça par le xylophone aussi. Je le tente. Je le tente. Si ça marche pas euh, dans la version finale, je l'enlèverai. Voilà, pour l'instant, je le laisse et puis on verra bien. Voilà. Alors, euh, pour compléter encore, j'aimerais utiliser les trombones pour faire des arpèges, des accords qui sont joués ici. En euh, effet, que j'aime beaucoup, c'est de faire un silence là et de faire une montée de trois notes qui correspondent aux trois notes de l'accord qui est joué là. Euh, je pense que le tuba va faire la même chose que les trombones. D'ailleurs, je le fais tout de suite, ça j'avais dit que c'était des trompettes qui faisaient ces coups d'éclat et eh bah ben, je vais pas mentir et je vais les mettre ici aux trompettes. Bon ça c'est trop aigu, hein. À la limite, pour avoir l'effet d'aigu, je vais rajouter un piccolo qui est une petite flûte traversière de la famille des flûtes traversières, qui est très aigu et euh, qui, euh, qui permet bien d'avoir la petite pointe d'aigu dans ce, typiquement ce genre de cas. Alors pas évidemment, c'est pas seulement dans ces cas-là qu'on utilise les piccolos, mais là, disons que c'est une utilisation assez bienvenue du piccolo, donc ça tombe bien. Alors flûte. Piccolo. Ok. Euh, alors la basse. Euh, petit décalage, j'aime bien faire ça. Alors j'ai une euh, idée euh, différente pour la basse. Faire une espèce de, alors on peut appeler ça un contrepoint, une contre-mélodie ou euh, un truc comme ça, euh, qui ressemblerait à ça. Donc je vous l'écris tout de suite. Alors toujours avec ce petit décalage et ça va être en noir. Mmh, ça, ça peut le faire je pense. Ça peut le faire grave. Complet, hein, écoute. Hein, les altis vont permettre de gonfler encore cet effet-là euh, et aller un petit peu plus vers l'aigu. Voilà. Ok. Alors cette petite montée là... Ça sonne pas exactement comme des clarinettes. Franch eh, franchement, ce son là, de toute façon, les ondes carrées, moi je trouve que ça sonne comme des clarinettes Donc, on va faire jouer ça par des clarinettes Voilà, voilà petite, euh, petite double voix aux clarinettes, un peu très sympa euh, Ça c'est typiquement le hautbois qui joue ça, c'est un enfin, son de hautbois, les ondes triangulaires Chacun son rôle, chacun son, son style C'est lui qui a fait la petite montée pour la modulation également, du coup Du coup, du coup, du coup On écoute ça tout de suite. Ouais, et puis donc ça c'est euh, les cordes qui vont euh, qui vont euh, permettre d'accentuer ce rendu-là, les violons. Donc les trompettes, elles marquent les coups ici, euh, les trombones aussi. Du coup, voilà. Donc ça c'est trombone également. Bon, euh, cette euh, ligne de basse là me plaisait bien, je veux pas la perdre, je vais la faire jouer par le basson même si ça s'entendra pas des masses. Alors oui, j'ai oublié de parler des percussions, euh, j'avais créé une piste percussive qui sonne comme des caisses claires. Bah vu que cette piste me plaît quand même, je vais la garder comme ça en fait, et donc euh, voilà. Donc je vais garder ça, c'est tout ce que j'avais à dire Fin des bails, alors nous voilà sur la partie Que j'appelle chorale, puisqu'on a des donc, euh, Une sorte de mélodie euh, en accord Comme ça, qui descendent, qui montent etc en parallèle euh, Donc ça je Pensais faire jouer ça par des cuivres Tous les cuivres, un peu, euh, un peu ensemble Mais euh, je crois qu'un commentaire M'a suggéré d'utiliser des cœurs, c'est vrai que j'y avais pas pensé Et franchement ça peut être trop cool Donc peut-être que je vais rajouter un petit, euh, un petit cœur là, Qui peut euh, passer crème Alors plein de cymbales de partout Ça va être trop cool ça suffira comme ça je pense, trop de cymbales tu la cymbales je pense que c'est un proverbe assez connu <rires> ça sonne bien, hein. moi je trouve que ça sonne pas mal hein. moi je trouve que c'est plutôt cool hein. alors ce que je viens de faire c'est que euh, déjà j'ai fait des petites montées chromatiques aux flûtes euh, donc j'ai remplacé en fait ce que j'avais fait jouer par les flûtes histoire d'avoir cet effet encore de vague pour ajouter ce dynamisme nécessaire lors d'un combat de boss voilà, donc qu'est-ce que ça donne juste les flûtes Semble à rien, hein bon, qu'est-ce que ça fait avec le total Qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre Et eh ben euh, ces petits, euh, petits motifs là aux cordes et aux xylophones euh, pour doubler hein, et pour marquer plus d'attaque sur ce motif là, qu'est-ce que ça donne monter ça d'un demi-ton ça change tout, le demi-ton change tout, et puis et puis et puis c'est pas tout j'avais dit que je ferais des cœurs. bon bah ça sonne pas mal, on écoute Ça j'aime beaucoup hein, ce, ce truc là, ces vagues là qu'on avait mis aux ondes triangulaires donc je vais les garder et je vais les faire jouer par les cordes, les euh, cordes aiguës. Si on veut que ça soit bien et que ça soit jouable pour des vrais musiciens, c'est de l'orchestration, ça en fait on peut séparer euh, un motif comme ça qui est dur à jouer euh, d'une traite sans enfin, c'est hardcore. On peut jouer sur les deux voix de violon, du coup les premiers violons vont jouer juste ces huit notes là et les seconds violons vont enchaîner sur la suite en jouant les, en jouant les, les, les euh, huit notes suivantes. Et on fait pareil pour, la, pour tout ça, en gros, voilà. Donc ça, je supprime ces 8 notes-là. Comme ça, ils peuvent re se reposer un peu pendant que les autres jouent, et après, ils reprennent le relais, etc. Voilà, ça se fait, voilà. Finalement je l'ai fait, donc j'ai copié à peu près tout et ce que j'ai arrangé évidemment ne pas oublier c'était cette fin qui nous qui nous permettait de moduler à la fois suivante mais là on va pas remoduler, on va rester en fa donc j'ai j'ai fait quelque chose de conclusif, donc ça sonne comme ça, mais avant je vais peut-être rajouter mon petit trémolo de timbale que j'adore. Putain on dirait des travaux quoi. Alors si on réécoute le total. Je trouve que c'est violent hein, quand même. Hein. Bon, j'ai oublié toute la partie euh, de basse ici, c'est pour ça que j'ai rigolé. Euh, je vais juste la recopier vite fait. Comme d'habitude, les altos n'ont pas servi à grand chose, hein, euh, comme par hasard. Bon, euh, c'est un des choix possibles, évidemment. On pourrait orchestrer, on aurait pu faire ça de tellement de manières. Là, ça reste très proche du truc original, on aurait pu changer plein d'autres trucs. En tout cas, je vais donc euh, bah, voilà, faire passer ça sous, euh, sous un euh, logiciel de production musicale qui va ne, me permettre d'utiliser des banques de sons réalistes d'instruments. Et on va essayer de voir ce que ça peut donner avec un vrai orchestre. Bon. Euh, les limites du raisonnable, hein, bien sûr. Voilà, donc comme d'habitude, à partir de cette partition, on va essayer de créer une musique qui sonne bien, parce que là, c'est des sons euh, voilà, d'éditeurs de, de, de partitions simples. Donc, euh, je vais vous montrer le résultat juste après. J'espère que ça vous a plu. Euh, moi, je suis assez content du résultat quand même, je trouve que c'est pas mal. Voilà, pour un truc fait en, en une heure et demie. Donc, je vous dis à la prochaine fois, pour l'épisode 9, je sais pas sur quoi ça portera encore. Euh, ça se trouve, vous attendrez trois mois pour l'avoir, on verra bien. Euh, je vous fais plein de bisous, je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à la prochaine, salut